Salut les Globes Reporters, c'est Elodie et aujourd'hui je suis à Sapa ah, Yes, this is a video pour les Globes Reporters from France et aujourd'hui je suis à Sapa, donc Sapa c'est au nord du Vietnam, j'ai roulé toute la nuit en bus pour arriver ici, alors je m'attendais à voir des belles montagnes, des belles rizières en fait c'est beaucoup de brume et je suis devant peut-être l'une des seules attractions touristiques de Sapa, à savoir une église construite par les Français au début du siècle dernier. Alors cette visite de sa part Visite euh, brumeuse. <rire> Malheureusement le soleil n'est pas au rendez-vous. I should have winter clothes. Alors vous qui êtes sur le sud-coréen. Ici au Vietnam, mais pas du tout avec les Arabiens. Yeah, two core, prison core, save <laughs> me, <laughs> sauvez-le. Voilà les Globes Reporters, la visite à Sapa n'aura pas duré très longtemps. Euh, il faut dire qu'il ne fait vraiment pas beau. Mais euh, avant de repartir sur Hanoï, eh bien, je profite d'un bon mie. Ok, et voilà mon petit de mie. Je rentre en bus à Hanoï et vous voyez, les bus ne sont pas comme en France. Euh, ici, on est allongé sur des couchettes, euh, voilà, comme si on allait euh, dormir. Puis, euh, donc c'est très bizarre, pas comme en France, mais c'est très bien. Tam Viet.